Le Machin, texte de Stéphane Servant et illustration de Cécile Bonbon, Calicéphale, édition. Un jour, près du Grand Lac, Bobo l'éléphant ramasse un drôle de machin. Bobo le tourne et le retourne dans tous les sens. C'est sûrement un bonnet, se dit Bobo. Et hop, il le met sur sa tête. Oh, quel beau bonnet Kiki l'alligator, qui passait par là, voit Bobo et lui demande « C'est quoi ce machin que tu as sur la tête ?»« Mais c'est un bonnet, dit Bobo. » Kiki se met à rire. <rire> « Mais non, ce n'est pas un bonnet, grosse patate !» Alors Bobo jette son bonnet par terre et va bouder dans la forêt. Kiki le ramasse et hop, le met sur son dos. « Quelle belle cape !» Zaza, la brebis, passe par là. Elle voit Kiki et lui demande « C'est quoi ce machin que tu as sur le dos ?»« Mais c'est une cape !» dit Kiki. Zaza se met à rire. <rire> « Mais non Ce n'est pas une cape, grand cornichon !» Alors Kiki jette sa cape par terre et va bouder dans la forêt. Zaza ramasse le machin et hop, elle le met autour de sa taille. Oh, quelle belle jupe Juju le canard passe par là, il voit Zaza et lui demande « C'est quoi ce machin que tu as sur la taille ?»« Mais c'est une jupe, dit Zaza. » Juju se met à rire. « Mais non, ce n'est pas une jupe, grosse nouille. » Alors Zaza jette sa jupe par terre et va bouder dans la forêt. Juju ramasse le machin et hop, il l'enroule autour du cou. Ah, quelle belle écharpe Lily, la fourmi, passe par là. Elle voit Juju et lui demande C'est quoi ce machin que tu as autour du cou Mais c'est une écharpe. Mais c'est une écharpe, dit Juju. Lily se met à rire. « Mais non, ce n'est pas une écharpe, grosse banane !» Alors Juju jette son écharpe par terre et va bouder dans la forêt. Lily ramasse le machin et hop Elle s'allonge dessous. « Oh Quelle belle couverture !» Un peu plus tard... Tous les animaux de la forêt se retrouvent autour du grand lac. Il voit Lily coucher sous le machin et crie Mon bonnet, ma cape, ma jupe, mon écharpe Bobo, Kiki, Zaza et Juju se précipitent sur le machin. Et crac Le machin se déchire en mille morceaux. À ce moment-là, un homme tout nu sort du lac et s'écrie ⁇ Où est ma culotte ?⁇ Oh, ma culotte. Berg, euh, berk.